La chaussette parlante, paragraphe audio numéro 3. À la bonne heure. Au fait, si jamais tu t'inquiétais, sache que tout le temps passé de ce côté-ci de l'univers semi-parallèle ne prendra pas plus que ce que prévoit le programme différé de la machine de la laverie. Et que donc, ton absence ne sera pas remarquée. Si tu en reviens, car il est toujours possible que tu perdes la vie de ce côté-ci. Et dans ce cas... tu tu dis que je peux laisser ma peau dans, dans cette affaire <rire> Évidemment. Je pensais pourtant que ça faisait aussi partie des choses qui étaient claires dans ton esprit. Tu as déjà vu, toi, une mission qui nécessite de récupérer un artefact où le héros n'affronte jamais, ne serait-ce qu'une situation où il met sa vie en jeu Car si c'est le cas, alors je peux te garantir que l'artefact en question ne vaut rien. Même pas le temps qu'on passe à le chercher. À ces propos, je connais un simulateur d'aiguille dans une botte de foin qui correspond tout à fait à cette description. Le parchemin sacré, lui, il tout sauf de la gnognotte. Donc, oui, tu vas devoir risquer ta vie mais je t'assure que ce n'est pas si important que tu ne le crois. Ah oui J'aimerais bien voir ça. Rien n'est plus important que la vie. Euh, si tu veux philosopher, je pense que tu devrais éviter de le faire avec moi. Aucun grand philosophe ne s'est jamais risqué à discourir avec une chaussette parlante, sinon ça se serait. Je crois quand même que tu es assez intelligent pour comprendre que c'est moi qui ai le plus à perdre. Ici, je suis plus vivant que toi. De L'autre côté de l'univers semi-parallèle, c'est le contraire. C'est d'ailleurs encore plus marqué car l'existence des chaussettes parlantes n'est pas prise au sérieux et carrément regardée comme un signe manifeste de démence. Alors qu'ici, nous sommes tous convaincus que les porteurs sont réels et vivants. Ton intelligence n'est pas encore tout à fait tranchée, je dois bien l'avouer. Mais tu dois convenir que nous sommes bien plus avancés en ce qui concerne la reconnaissance du statut de l'autre espèce. Et que de ton côté, les progrès à faire sont immenses. Peut-être que tu seras un ambassadeur de la cause lors de ton retour afin de convaincre tout le monde de l'existence des chaussettes parlantes. Mais bon, je m'égare. Ne nous éloignons pas de la mission en ce moment, la quête du parchemin sacré. Vous auriez peut-être des questions, mais Josette est pire qu'une pique qui chacasse et vous préférez éviter d'apporter de l'eau à son moulin. Vous choisissez donc une direction. Là-bas, rendez-vous au 19. Ailleurs que là-bas, rendez-vous au 33. Ailleurs qu'ailleurs que là-bas, mais pas là-bas, rendez-vous au 25.